Allez, tac, c'est parti Bonjour à tous Salut Nicolas Allez, une fois de plus, le duo impénétrable Pierrot-Nico, Nico-Pierrot, au choix On va vous parler d'une extension pour l'appel de Cthulhu qui va nous emmener dans les bas-fonds de la cité de Berlin euh, pour la période euh, année folle, mais euh, je ne vais pas trop en dire parce que Nicolas en parlera mieux que moi. Euh, on abordera un petit peu euh, les avantages donc, de, cette, euh, de ce livre qui, en l'occurrence, est également en édition PDF. Et on commencera la vidéo avec cette information qui est, euh, qui est une information qui nous paraît importante chez l'éditeur euh, Edge. Et, euh, et du coup, euh, là, on sera sur un ouvrage qui est euh, une assistance hein, pour euh, le maître de jeu. Donc, euh, il y a des scénarios quand même à l'intérieur. Mais vous allez le voir, l'idée de cet ouvrage, c'est d'apporter un maximum d'informations pour pouvoir vraiment habiller et habiter au mieux son aventure dans, euh, dans euh, la ville, euh, la ville de, la, de la Wehrmacht, de la future euh, Wehrmacht. Hein <rire> <rire> ah, quelle horreur bah, ouais, mais En l'occurrence, ça se passe et on y reviendra précisément au moment de la, de, de la montée euh, nazie. Ce qui a un petit Roland de Indiana Jones qui, moi, ne me déplaît pas, mais on, on va voir ça. Nico, comment vas-tu ça va bien et toi ah bah, Tout va bien. Allez, parle-nous de, de, de, de cette de cette extension. Mais surtout, commençons par son format qui est inédit. Et ouais, ça marque un changement chez Edge en fait. Parce que Edge vient de rentrer dans le 21e siècle en nous proposant ses, ses bouquins de JDR en PDF. Voilà. Que, euh, beaucoup de monde. Alors c'était un, c'était un projet de l'équipe hein, en, pour en avoir discuté avec eux. Ça leur ouais. tenait à cœur. Ils avaient envie enfin de, passer mmh, mmh. passer cette possibilité pour euh, pour les joueurs et les MJ. Mmh. Donc ça y est. Bah, avec Berlin en fait, c'est le, c'est la première fois ouais. que Edge nous propose un bouquin de JDR en version PDF. Alors moi tu me trouves, tu me cueilles oui, parce fais... que je, je pensais qu'ils l'avaient fait avant en fait. Euh, même même sous ouais. FFG, ils n'avaient pas publié ouais. euh, des ouvrages en PDF comme ça. De mémoire, non, non, non, non, D'accord. pas que je sache, c'est un peu une nouveauté dans la politique de la boîte, donc euh, le passage chez Edge Studio euh, implique maintenant mm -hmm. de, de, de porter leurs ouvrages en PDF, qu'on trouve mm -hmm. euh, à dispo sur la, sur la plateforme DriveThruRPG, ouais. euh, qui, qui est très connue des, des, des joueurs de jeux de rôle, parce qu'effectivement c'est là où la plupart, presque la majorité des éditeurs déposent leurs produits euh, en PDF. C'est la référence, on est ouais, d'accord Oh, c'est la référence, on peut y aller les yeux fermés, c'est hyper safe. Mm -hmm. et, euh, et, euh, et effectivement, il ouais, y a tout, tout, toutes les grandes boîtes. Ah, donc, Osium, hein, l'éditeur euh, US de l'Appel de Toulouse, euh, mm -hmm. il dépose mm -hmm. ses documents depuis très longtemps. Ce qui et permet quand même... Qui permet quand même de se constituer des collections euh, bah, quasiment 50% moins chères. Alors, quasiment 50% moins chères, quasiment 50%, voire 100% qui prennent moins de place, parce que quand même, il faut avec que le GDR, ouais. on prend pas mal et j'en sais quelque chose. Vous voyez, l'armoire là-derrière, la, la, la, la là, avec, avec, bah, ça y est, je ne sais plus où les mettre, et du coup, ça, ça commence à aller dans le salon, au grand dame de madame. <rire> ouais, c'est euh, euh, hein. Bon, c est, c est beau, après, c'est des beaux livres. Euh, le rouliste est, euh, est quand même attaché euh, au papier, ouais. j'imagine. Hein. Mais. Ça a quand même euh, un double avantage, c'est que ça se transporte facilement dans l'ère numérique dans laquelle on vit. C'est bien de pouvoir prendre le métro avec un PDF sur sa tablette ou sur son, ou sur son téléphone. C'est bien de pouvoir se déplacer chez les potes pour masteriser une partie sans devoir euh, tout se trimballer. Parce que mon dieu que c'est lourd quand il s'agit euh, de porter euh, certains ouvrages et certaines licences. Bref, voilà, c'est une logique. Euh, qui, euh, qui de toute façon devra, euh, devra euh, s'imposer euh, là d'ailleurs je tiens à, à le dire parce que j'ai pas pris le temps de les remercier euh, FFG Edge, euh, plus précisément Edge nous a offert hein, ce PDF pour qu'on puisse vous le, vous le proposer. Et normalement, on rentre dans un partenariat où les futures publications nous seront également rétrocédées pour qu'on puisse vous les présenter euh, dès que possible. Euh, Qu'en est-il des licences qui euh, vont <rire> être traitées Tu me vois venir, tel le voilà, petit... Oh, les gros sabots Eh <rire> ben, On va trouver tous les JDR de Edge en PDF, sauf... Star Wars, <rire> voilà. Évidemment, ouais, non, il y aura pas Star Wars parce que, bah, alors, c'est pas la faute de Edge. Hein. Mmh. Eux, franchement, ils aimeraient bien. Hein. Euh, adoreraient faire ça. C'est tout intérêt pour eux, mais bon, c'est bien sûr Lucasfilm qui bloque ce genre de, de Disney. Portage. Disney, non, j'imagine plutôt. Bah, je sais pas si Disney intervient vraiment dans, le, dans la gestion de, des jeux de rôle Star Wars. C'est vraiment le story group de Lucasfilm. Alors oui, mmh. euh, ça appartient à Disney, on est d'accord. Mais c'est une politique Lucasfilm, il me semble au départ, hein, quand même alors il faut savoir que de ce côté là il y a pas mal d'incohérences je diverge un petit peu et diverge c'est beaucoup euh, mais euh, il y a pas mal d'incohérences il y a beaucoup de gens hein, qui me disent ouais mais pourquoi on n'a pas touché le SSD d'Armada euh, on aurait pu le faire de la précommande euh, pourquoi les cartes de Légion euh, sont pas rééditées avec des autocollants tout ça c'est des choses effectivement qui sont bloquées au niveau euh, processus de qualité, ils sont sur un processus de qualité qui est extrêmement exigeant et notamment là pour le jeu de rouge je pense qu'ils s'opposent à une édition euh, PDF parce que pour eux c'est pas euh, c'est pas le revers euh, qu'ils veulent qu'ils veulent vraiment présenter ou alors tout simplement pour des raisons de rentabilité et, euh, et ne pas permettre euh, ben bah, voilà le PDF c'est quand même quelque chose qui euh, malheureusement s'échange plus facilement euh, qu'un ouvrage qui, qui rentre forcément chez papa c'est peut-être ça aussi hein. Oui, il y a peut-être de ça, ouais, probablement. Mm. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on ouais. bah, peut avoir tout L5A, tout Cthulhu, il y en a des Genesis. Genesis, bientôt, le, le, le JDR... Euh, à la Star Wars, mais générique qui va, qui va sortir et j'espère qu'on accompagnera avec Edge. Le, group, le groupe groupe Groups, Groups, ça fait comment Ah, le girls Le girls le... ah, les... de chez Edge. Ouais. Voilà, le GURPS de chez Edge, c'était génial. D'accord, donc là, il a déjà la, euh, la proposition actuelle, il y a déjà du, du L5 où est... on est Ah oui, sur... il y a tout, ça y, est, ça y est, petit à petit, ils vont tout mettre à disposition, il y aura tous tout, tout les produits, ouais en L5A, il y a tout déjà... Euh... De, sur, sur la plateforme Drive-Thru. Et, et euh... Cthulhu, euh, il y a tous les nouveaux ouvrages de la 7e édition en français qui ont été postés, donc euh, ceux que tu as déjà présentés, le guide du maître, euh, mm -hmm, euh, le mm -hmm, manuel de l'investigateur. Euh, que, voilà, euh, que, que nous avons présenté. C'est vrai. Et, bah, et maintenant Berlin, Berlin qui, euh, qui est le, le premier supplément original de la 7e version Edge, mm -hmm. euh, euh, supplément de contexte. Oui. Comme on a l'habitude d'en avoir dans l'appel de Cthulhu depuis 40 ans. Alors, c'est quoi que... un supplément de contexte <rire> Non, parce que je crois que je t'avais posé la question quand on avait fait la vidéo sur Star Wars, mais j'étais un peu perdu euh, à l'époque. Je pense que tu t'en rappelles. Euh, J'avais acheté des, des bouquins en, en, mode, en mode gamin comme je l'étais quand je faisais du Star Wars à l'ancienne. Et euh, j'étais tombé euh, de l'arbre en me disant, mais il n'y a pas de scénario dedans. Et en fait, c'était des documents, des, des, des livres de contexte. Il faut bien comprendre que euh, l'édition se fait comme ça. Maintenant, il y a des, des, des livres de contexte et il y a des livres de scénario, même si dans celui-ci, il y a à la fois du contexte et ouais. des scénarios. Ouais. Bah, livre de contexte, ça peut être plein de choses, les, les suppléments de jeux de rôle. Oui. Tu peux avoir comme dans Star Wars, le, le supplément qui va par exemple développer toute une carrière avec plein de systèmes de règles supplémentaires qui vont s'additionner, mmh. des compétences en plus, etc. Mmh. Et puis, Toulouse, c'est un jeu qui, qui, est très, euh, euh, qui est très marqué par euh, le positionnement des investigateurs dans un milieu particulier. En général, une ville dans laquelle ils vont mener une investigation. Mmh. Et là. Euh, on, on l'a vu par le passé, il euh, y a eu euh, New York, il y a eu Londres, il y a eu le Caire, il y a eu plein d'endroits très emblématiques où des scénarios mythiques se sont déroulés, ouais. qui ont été développés au fil d'extensions de, de ce genre, où on va rentrer dans le détail des lieux, où mmh. on va donner des clés pour, bah, pour l'immersion, tout ça, ça sert l'immersion. Mmh. Et, euh, et, et c'est exactement ce qu'est Berlin, mmh. Berlin l'a dépravé. Mmh. C'est bah, tout un supplément qui va donner la possibilité, de rentrer dans le détail d'une ville précise mmh. avec un contexte historique très particulier ouais. et dans lesquels on va facilement aller calquer euh, des histoires imprégnées du mythe de Cthulhu. Et, et là, on va donner tous les, toutes les, tout, tout les, les petits trucs au maître de jeu bah, pour donner de la consistance à sa partie et de la crédibilité. Alors, c'est vrai que moi, ce n'était pas un ouvrage euh, de prime abord comme ça euh, qui, euh, qui m'intéressait. Et euh, en le feuilletant, je me suis dit mais c'est pas possible, il, il, ça, ça, ça pue le Cthulhu, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la ville... Euh, alors oui, en New York, oui, peut-être, oui, le Caire, sans doute... Mais en fait, oui, évidemment, Berlin s'impose. Naturellement, dans le mythe de Toulouse, Berlin s'impose, surtout pour cette période. On est dans une période où euh, c'est les années folles. Euh, on est dans une période où euh, la pègre euh, berlinoise commence à s'imposer euh, avec ses quartiers sombres. Euh, comme tu le dis, la dépravation, l'alcool, la drogue, euh, la montée... Euh, Puisqu'on est hein, dans les années 20, voire début années 30, euh, euh, la montée du régime euh, nazi. De mémoire, euh, on a des fiches euh, de personnages, euh, notamment Marlene Dietrich, euh, voire euh, ouais. euh, également euh, Goebbels. Hein, qui est le, ouais, le, ouais. Le, le responsable de la, de la communication, <rire> j'aime bien le terme, <rire> de la propagande, la propagande nazie. Voilà, hein. <rire> euh, de la propagande nazie. Donc voilà, on a vraiment un, un, un ouvrage qui euh, permet comme ça de construire. C'est peut-être pas à mettre euh, dans toutes les mains. Alors, déjà, je sais on ne voit pas là. Oui, on... si, un petit peu, si, si. Bah, de toute façon, je ferais des. Voit, hein. ouais. bah, c est, c est... Écoute, euh, dans les premières pages, c'est marqué avertissement réservé à un public adulte. Mm. Comme, comme tu viens de le dire, là on touche vraiment à des thèmes adultes. Ouais. Euh, effectivement, on est dans l'après-guerre, après, après Première Guerre mondiale. Mm -hmm. La ville est dans un état... Alors ça dépend à quel moment on joue, au début des années 20, effectivement. La ville est dans un état pitoyable, mais on sent que la population a, bien, a besoin d'exploser euh, dans, dans son euphorie euh, après, après euh, la fin de la guerre. Mm -hmm. Et effectivement, il va y avoir une recrudescence de, de bordel, de cabarets, mm -hmm. de lieux de prostitution... Ou où euh, la cocaïne et l'héroïne vont, euh, vont, euh, vont se vont dérouler bon train. Et... et tout ça sur fond quand même de, de, effectivement de montée de, de, de, de, de, des extrêmes de, ouais. extrême politiques. Enfin, il y, y a un savant mélange de tout ça. Et effectivement, comme tu l'as dit, avec, euh, avec toute la littérature ou la cinématographie pulp qu'on connaît, euh, bah, on peut si on n'arrive pas à calquer là-dessus une ambiance un peu mystique-horreur... Ouais. Bah, je... L'ambiance que ouais, ouais, tout le ouais. Parce que moi, ce n'était pas une évidence de jouer dans Berlin. Et c'est vrai qu'en lisant ouais, l'extension, le... ouais. euh, bah, tu te dis Ouais, pourquoi pas, finalement ouais, C'est marrant. C'est une ville super étendue, avec plein de facettes. Et la façon dont ils le décrivent, tu te dis, ouais, y a, ça, ça regorge de possibilités. Donc tu vois, l'ouvrage le, le, marche super bien, puisqu'on a, eu, euh, a eu le même effet. C'est-à-dire que de ah. prime abord, on a eu un recul en se disant, Berlin, ouais, bof. Puis en maintenant, en, en rentrant dans le bouquin, en disant, mais ouais, mais c'est génial. Il euh, y a euh, du support, euh, du support donc, euh, de, de, de contexte. Sur la fin de l'ouvrage, il y a... Tout un ensemble de plans, euh, de cartes. Euh, C'est vraiment. Euh, ça ça t'accompagne ça vraiment dans la construction. Euh, ah oui. Il faut quand même noter, euh, je te laisserai rebondir, euh, il y a également trois scénarios. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on n'est pas forcément que sur un ouvrage contextuel comme on peut en avoir avec Star Wars. Euh, je, je, je, je, je repense à certains ouvrages que j'ai euh, chez ouais. moi ou dedans, zéro scénario. quoi. Hein. Voilà. Euh, C'est le truc, euh, les pilotes, la carrière de pilote, euh, les vaisseaux, de trois caracs, de nouveaux vaisseaux qui n'ont pas été mis dans le livre de règles euh, initiaux. Alors que là, bah, effectivement, on a tout un ensemble contextuel qui t'accompagne dans le mastering de cette cité épique, qui... Bah, comme pour toi, comme pour moi, te fait prendre conscience qu'elle a plein d'atouts qui se collent à l'univers de Cthulhu, et on a quand même trois scénarios qui peuvent soit se faire de façon indépendante, soit se jouer en mode campagne. Alors, comme d'habitude, dans les, dans les suppléments de l'appel de Cthulhu, et ça, c'est historique, hein. c'est hyper détaillé, tu veux t'évoquer tous les plans, etc. Tu as tous les éléments euh, encyclopédiques mmh. pour, euh, pour te faire comprendre la ville et, et être crédible quand tu la, tu la décris. Mmh. Alors, c'est... Attention, ce n'est pas, pas soporifique, ce n'est pas un guide touristique. Hein. Ouais, mais ouais. mais euh, bah, quand, quand on joue à Toulouse, qu'est-ce qu'on aime C'est justement toutes les aides de jeu, c'est d'avoir les lettres manuscrites, c'est d'avoir les plans historiques, le calendrier de l'époque, des photos d'époque, etc. Et ça, tu le trouves. Mmh. Et tout ça, je dis, tout ça, c'est au service de l'immersion. Mmh. Et, euh, et donc, c'est détaillé tout au long du livre. Tu as tout d'abord une première partie qui va te décrire la ville telle qu'elle est, hein, dans sa topographie. Ensuite, on va rentrer dans les lieux un peu emblématiques et justement avec des clés. Donner OMJ pour bah, tel cabaret, tel bordel, tel restaurant, tel théâtre, où on peut rencontrer derrière le rideau des gens un peu étranges. Ensuite, comme tu l'as dit aussi, un, un panel de personnages historiques oui. euh, bah, que tu peux inclure dans, dans, dans, dans ta partie, et puis pour donner un peu de véracité à tout ça et un peu de consistance. Mm -hmm. je, trouve ça chouette. je trouve ça chouette. Et puis, tout ça pour nous amener à la mise en pratique, comme tu l'as dit, au travers de trois scénarios qui, mis bout à bout peu peuvent, peuvent, peuvent constituer une mini campagne. Donc, avec ce bouquin, je pense qu'on peut jouer pendant euh, un petit moment dans Berlin en exploitant la totalité du bouquin. Que ce soit euh, les il petits... y, y a aussi un petit un petit corpus de règles pour euh, créer des personnages berlinois justement. Il ouais, ouais, ouais. Ouais. y a euh, de, de quoi te... euh, Pour il ouais. y a les noms il y a les grilles des noms euh, nom, les, prénoms, noms prénoms ouais, Bagage de compétences pour un étudiant berlinois, etc. Ou un jeune euh, en politique, qui, un anarchiste ou, ou je ne sais quoi d'autre qui, euh, enfin, qui, qui, qui s'intéresse à l'occulte. Enfin bon, il y a plein de choses. Et puis, tu vas avoir toute une galerie de personnages et de gueules, euh, de PNJ que tu vas pouvoir tout de suite prendre mmh. Mmh. et qui sont réexploités dans les scénarios. C'est en ça que c'est bien fait. Les mecs, ils t'amènent tout sur un plateau. Et, euh, et après, soit tu joues chaque scénario indépendamment. Alors, les scénarios s'étalent justement de 1922 à 1932. Ouais ça s'étale sur 10 ans mmh. et tu peux les jouer indépendamment ou euh, l'un après l'autre ce qui constituera une petite campagne et c'est chouette parce en que bon. là tu vas exploiter ton supplément de la page 1 à, à la dernière page. En fait les scénarios c'est des tutos du, du, de, de, de l'ouvrage sur Berlin en fait. C'est la mise en pratique, ouais. ouais, vous avez bavé euh, vous avez bavé pendant toute la lecture du supplément, bah plutôt que vous casser la tête, nous en plus on vous propose un truc où on va exploiter tout ce qu'on vous a présenté avant. Et c'est parti les gars. Donc pour le MJ qui n'a pas envie de se casser la tête, euh, bah, il a tout est une fait. mini campagne clé en main. Mmh. Et puis celui qui voudra aller plus loin, bah, il a, là il a tous les outils pour, pour créer sa propre euh, campagne ou son propre scénario. Ça peut être des personnages américains mmh. qui font un saut à Berlin le temps, mmh. temps d'un passage. Hein, et, et là il a, le MJ a tout ce qu'il faut pour, pour rendre la, la cité réelle voire irréel quand on voit ce qui y rôde. Du coup, euh, cette proposition PDF, euh, on a parlé des plans, on a parlé de tous les éléments de support, qui sont des éléments que tu vas normalement jeter sur la table. Mais euh, bah bon, de toute façon, normalement, quand ils sont dans le livre, ils sont dans le livre, et tu peux pas oh. jeter le livre comme ça sur la table non plus. Bon, ben voilà, ces photocopies ou ces tablettes et, euh, et j'envoie le, le, le truc en tablette. Ce qu'on peut également imaginer, c'est que ces plans-là, euh, euh, ils aient été... Euh, euh, extrait euh, du pdf et puis envoyé à chacun des à chacun des joueurs sur leur téléphone portable les gars euh, voilà euh, tac je vous envoie euh, par sms à tout le monde tu fais un petit groupe et puis au fur et à mesure que tu fais truc le, le, le mj envoie euh, les plans sur tous les téléphones des gars qui sont tous ouais. à la table enfin voilà il faut il faut prendre conscience de l'ouverture euh, à, à une autre échelle à, le pacte entre le MJ et le joueur qui s'enrichit en fait avec ce genre de proposition. C'est clair. clair, ça marche bien la dématérialisation, au début j'y croyais. C'est vrai qu'on est très attaché à l'objet livre, mmh. et euh, c'est vrai que c'est agréable d'avoir sa belle collection de, de bouquins et de suppléments. Mais, euh, ah, tu sais, rien n'empêche d'avoir les deux, hein, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Hein. C'est vrai que c'est pratique quand tu vas les masteriser quelque part, ça évite de trimballer toute ta collection mmh. et de les abîmer au passage. Mmh. Et effectivement, bon, bah avec ça, il n'y a rien de plus facile pour imprimer les aides de jeu... Bah, ad nauseam enfin autant qu'on veut, euh, sans abîmer son livre, aller faire des photocopies, euh, ou, je, je parle pas de découper les... Bon, ça fait longtemps que de toute façon, les aides de jeu des scénarios étaient quand même euh, disponibles sur le site. Mmh, mmh. Donc, oui, c'est vrai. Mmh. Et effectivement, pour l'avoir fait dans d'autres types de jeux, euh, quand tu balances une aide de jeu sur le téléphone des joueurs, c'est assez sympa. Ah ouais, tu l'as déjà fait Ouais, j'ai déjà fait dans une partie, tu, reçois, tu dis à un joueur, ouais, tu reçois un SMS, et là... Pff tu lui envoies le SMS du PNJ qui lui a envoyé. C'est pas mal pour l'immersion, ça marche bien. Là. En plus, l'avantage, c'est que tu peux n'envoyer qu'à un type. Exactement. Sans et pareil problème. avec les pareil avec les tablettes, ça je fais ça dans Star Wars. Des fois, tu as, bah, as un briefing de mission ou euh, la description d'une planète comme ils le liraient sur leur euh, navire ordinateur. Puis là, tu tends la tablette aux au joueur et... Ouais, c'est sympa ouais. il faut, eh il faut, ouais, vivre, eh il faut ouais. vivre avec son temps il faut, <rire> il, faut, il faut vivre avec son temps et, et moi je trouve que finalement c'est super bien que ce soit les rollistes qui sont finalement les les, les, les plus anciens euh, qui s'ancrent parmi les premiers en fait dans le dans la dans la next gen quoi euh, c'est voilà c'est c'est intéressant je trouve vraiment intéressant ouais, non non c'est chouette c'est chouette et donc ouais non enfin le fait d'avoir le, maintenant les, les, les bouquins en pdf c'est vraiment c'est vraiment une super idée hein. Parce que bon, on, est tous, on a tous la collectionnite aiguë et effectivement, ouais. on, a des, mmh. on a des étagères qui dégueulent. <rire> Donc, euh, mmh. bah moi, je trouve ça pas mal. Il y, y, diffé... y a un gros gap euh, de prix entre euh, la partie euh, des maths et, et, et, et l'ouvrage ah, Quasi 50%. Ouais. Donc là c'est du vrai, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le monde de la bande dessinée, moi j'ai un peu de mal avec le démat de la bande dessinée, mmh. parce qu'on va passer, alors bon, déjà j'ai du mal avec le démat de la bande dessinée parce que c'est encore pire que le jeu de rôle, euh, mais bon, le démat de la bande dessinée, on passe de 14 euros, voire 15 euros, à 12, voire 13 euros, donc ça, ça ne se vaut pas, là avec un gap, on voit très bien l'image, hein. là ouais. avec un gap de 50%, ça se justifie vraiment quoi, c'est vraiment intéressant. Ouais, ouais. Donc, ouais, en plus tu vois, une superbe couverture, alors ouais. j'imagine, on ne l'a pas encore eu entre les mains, mais le bouquin lui-même sera magnifique, mmh. même si, alors autant la couverture est très belle, elle a été primée d'ailleurs, hein. c'est ouais. Luc Musique qui a fait ça, mmh. elle a été primée, après le, le, choix, des, le choix des illustrations à l'intérieur, je sais pas si tu allais y venir. Alors, bah, je, je, ouais, je savais que tu allais y venir et, et, et forcément, du coup, on, on en a parlé, euh, mais je ne t'ai pas donné mon avis. Euh, assez faux-folle en fait et, euh, et moi, j'aime bien en fait. Je trouve, que ça, bien ouais, je trouve que ça colle, c'est totalement pertinent avec, euh, avec l'époque en fait. Ça part, ouais, dans, a... ça part dans tous les sens. Il euh... y a des trucs très chouettes. Je, je, je les recherche en même temps qu'on parle sans perdre de temps et ennuyer personne. Il y a des trucs vraiment chouettes qui te mettent effectivement dans, dans l'ambiance. Mm -hmm. mm -hmm. ouais. Et puis après, j'ai vu des trucs un peu, un peu cartoon. Où là ah, puis il y a des photos d'époque aussi. Mm -hmm. Oui, il y a des photos d'époque de Berlin. Ouais. Mm -hmm. Voilà, la porte de Brandebourg hein, mm -hmm. avec une foule. Et, euh, et après, des... j'ai vu des illustrations qui étaient euh, un peu cartoon. Et là, je trouvais ça bof. Mais globalement, le bouquin n'en souffre pas. Enfin, en tout cas, la pertinence du bouquin est réelle. Alors, niveau oui. cartoon, tu m'en veux pas, mais euh, ah. la, la, la couverture, la couverture du boîte de la boîte d'initiation ah, oui. avec l'équipe Scooby Doo, qui était certes un hommage à la boîte d'origine et à l'image d'origine, elle était quand même assez euh, assez cartoonesque. Et moi, du coup, même si j'ai tout de suite compris euh, l'hommage, j'ai pas aimé du tout. Euh, en ouais. plus, je ne suis pas un grand fan de la couleur verte, donc euh, voilà, Non, déplaise à Bébé Yoda. Mais euh, là, ça ne me choque pas. goût que... mmh, <rire> je, je vais être comme le Mandalorian, moi je vais l'appeler gamin <rire> ou, ou hey, « viens-toi là » pendant un bout de temps. Euh, autant là, justement, je trouve que c'est extrêmement pertinent, puisque euh, quand le dessin en question est un peu en mode cartoon... La plupart du temps, les scènes sont, elles, extrêmement dépravées. C'est des gens qui dansent en cabaret. Enfin, tu vois, ce que j'aime, en fait, dans cette proposition, on pourrait dire, c'est une espèce de patchwork inégal, d'images qualitatives, sombres, à l'actu, comme on la connaît bien, de photos d'époque, comme tu le dis, et puis d'images qui n'ont rien à foutre là. Mais en fait, chacune colle à l'ambiance de ce qui se passe. C'est-à-dire que si, ah tu, oui. si tu as... Dans les oreilles, le bruit qui va avec l'image, la musique et puis les odeurs, tu te dis bah, finalement, elle, elle colle très bien. Donc, ça m'a moins choqué après. Tu vois? Oh, je, pinaille. je pinaille. Non, <ride> non, mais, mais c'est bien. c'est bien Il faut de toute façon, tout façon avoir un avis. Puis puisque tu évoques la boîte d'initiation, j'en profite aussi pour annoncer autre, autre chose. Je pense qu'ils t'ont entendu parce qu'ils vont la rééditer en boîte carton dur. Ah. Fini la boîte de cornflakes. C'est vrai. Oh, ouais. bah. Donc, avec un couvercle comme ça, là Ouais. C'est vrai ah, oh ouais. oh, alors là c'est la classe. De la prochaine réédition. Là, elle est réimprimée, elle sortira en boîte, euh, boîte euh, épaisse cartonnée ah, avec l'équipe Scooby Doo dessus. Ah, par contre, l'illustration ne change pas. <rire> Je suis désolé. <rire> non, mais c'est bien. En tout cas, bah, voilà, <rire> c'est une très très bonne chose. C'est vrai que ça fait un, un bout de temps qu'on pinaille là-dessus, euh, mais euh, que, ce soit, euh, que ce soit ces boîtes d'initiation. Euh, donc Star Wars en a souffert, L5R en a souffert, l'Appel de Cthulhu en a souffert, les extensions, les, les cartes, les cartes X-Wing euh, de, de mise à jour V2 en ont souffert euh, moi j'ai une boîte de, de, de cartes X-Wing quand je la soulève et à chaque fois je me fais prendre, quand je la soulève elle s'ouvre par le bas <rire> euh, tellement, tellement elle se tient plus quoi, mais elle se tient plus genre le truc tu l'ouvres deux fois elle se tient plus c'était pas c'était pas c'est dommage, ouais. Ouais, c'était pas, pas à niveau, c'était pas à niveau. ok. Et eh ben écoute, euh, que dire, euh, que dire en, en, en conclusion de ce donc de ce livre euh, de cet ouvrage euh, de référence euh, sur Berlin pour toi, ta conclusion, l'intérêt. On a vu que finalement, l'intérêt, la ouais. hype était montée en, en le en le découvrant, bah, clairement. Euh, et puis ben comme on prend l'habitude, on va pas dire Top et flop, mais euh, euh, voilà, qu est qu elle, qu elle était, quel est pour toi l'apport la, significatif de cet ouvrage Et puis, quels seraient euh, les, les écueils ou, ou, ou, ou ce qui serait à améliorer bah, tu, tu vois, pour moi, ce n'était pas un choix naturel d'aller vers Berlin comme euh, site, de, de site pour faire jouer avec lus. Mm. Et en lisant le bouquin, bah, je suis convaincu. Mm. Donc, euh, c'est un chouette de boulot. Mm. Euh, et là, là, quand tu lis ça, tu te dis, bah, pourquoi pas euh, et et j'ai en, envie de. Alors, moi j'aime bien être joueur actuel et découvrir, donc je ne pas, suis pas rentré dans le détail des scénarios, j'avais pas envie de me spoiler. C'est Toto qui doit s'en occuper, je crois. J'avoue que si Toto nous dit euh, allez, on fait euh, la mini-campagne à Berlin, euh, avec plaisir. Ouais. Euh, les, les écueils. Euh, les écueils. Les illustrations non. <rire> non, non, mais Je... ça, t'as pas. Mais ça, c'est très personnel. Moi, j'ai pas hyper accroché ouais. sur les illustrations. Ouais. Euh, globalement, voilà. C'est tout. Mais voilà, ça. Et par contre, ça ne... Dé... ça ne dénote en rien la qualité du reste. Donc, euh... par contre, tu vois, l'ouvrage est super pertinent. Ouais. Et, euh... Et hyper excitant. Ça ouvre des horizons. Ça, ça change. Ça change. Toulouse, on... on tourne un petit peu. Euh... On tourne souvent sur les mêmes trucs, quand même. Hein. La, la Nouvelle-Angleterre. Mmh. Arkham, euh, Arkham mmh. Boston, machin. Allez, des fois, on fait des escapades euh, à Londres. Euh, pour, pour les joueurs français, il y a eu beaucoup de scénarios qui ont été faits autour de Paris. Mmh. Et, euh, et là, Berlin, ouais, ça, ça ouvre des nouvelles possibilités. Ça me laisse présager l'arrivée des secrets de Marseille, ah. qui sera une exclue euh, territoire français. Et ça, ça me fait plaisir. Ouais, ouais, on a, on a, on a, on a grandement hâte, décidément. On est, on est, on est considéré puisque on a le droit à notre extension dans le Jura pour, euh, pour <rire> Test, from Test from the Loop, et puis, et puis Marseille pour pour r Voilà. Donc en conclusion euh, de cet ouvrage, un ouvrage qui est tellement bien fait, et tellement euh, pertinent que vous voyez, il nous a fait changer d'avis tous les deux. Ouais. C'est-à-dire que tous les deux, on disait « Berlin, What? ouais, bof <rire> !» Et puis au final, « Mais oui, je suis vraiment trop bête euh, !» Un ouvrage avec euh, une double facette, euh, c'est-à-dire du contextuel, qui va vous permettre d'explorer euh, les lieux, qui va vous permettre euh, d'explorer euh, la, la capitale, la capitale allemande, euh, qui va également vous offrir l'opportunité de rentrer dans la pègre euh, avec du sexe, avec de l'alcool, avec de la drogue. Donc attention, hein, un ouvrage ouais. vraiment public clair, averti, ouais. public averti. Et puis euh, un ouvrage contextuel, mais qui contient, on l'a dit, euh, trois très bons scénarios. Moi, je les ai un petit peu, un petit peu couverts, mais pareil c'est comme toi, j'ai essayé de pas aller trop loin parce que ouais. je ne voulais pas me faire spoil étant donné que normalement, on va aller jouer si un jour, ce Covid euh, nous, nous, <rire> on en nous a laisse... On laisse... Oh là là, il <rire> y en a des nuits à, à, à passer ensemble. <rire> euh, voilà, en tout cas, euh, on est totalement convaincus. Évidemment, on vous met euh, tous les liens sous la vidéo pour pouvoir euh, retrouver à la fois cet ouvrage mais à la fois la proposition euh, de Edge sur les sites en euh, Merci, Nicolas, une fois de plus, pour la pertinence de ses propos. On vous souhaite à tous de bons jeux et surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et oh. je vous rappelle que, sur ce coup, eh ben, on est en partenariat avec Edge, donc vous allez nous revoir et nous souffrir très bientôt. Allez, bon jeu à tous. Ciao Ciao <rire>